Merci les chérics. La musique c'est bien, mais là, on a pas mal de trucs à faire, donc euh, on verra ça tout à l'heure. Molo hein, le l'astico. Euh, les chériques, euh, un peu arrive polémique en brandissant la photo de sa femme noire pour prouver qu'il n'est pas raciste. Euh, c'est le débat hein, dont on parlait il y a un instant. Est-ce que vous êtes. Alors, la question, c'est quoi, les gens Vous vous de l'un Ah Moi, je débarque. Allez, Géraldine, toi Non, mais je veux pas vous dire. d'accord avec vous sur Géraldine Non, c'est-à-dire qu'en fait, je la consomme sur les gens, même si je ne partage absolument pas ces idées. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'effectivement, ce monsieur qui brandit cette femme comme un trophée, une sorte de femme objet comme ça, je trouve que, comme l'a dit Valérie, c'est le degré zéro de l'argumentation. C'est de la perte de temps de parler des chemtrails. Oh putain alors là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui pensent ça. Y compris certains amis à moi euh, qui se reconnaîtront. Hein, c'est moi aussi, vous me reconnaissez. Euh, c'est vraiment pénible euh, d'entendre ces réflexions. Euh, si vous pensez que c'est un sujet euh, qui n'est abordé que par une bande d'allumés, euh, que c'est un défouloir de conspirationnistes, euh, je pense que c'est parce que vous êtes bien à côté de vos pompes. Et je crois aussi qu'il y a plusieurs explications à ça, mais il y en a une principale, c'est que vous regardez beaucoup trop la télé. Et en même temps, Gilles, on peut te retourner le, le, le concept, En fait, on peut te re retourner l'argumentation. C'est-à-dire que nous, on vient ici sur tes PMT avec nos vies, avec nos, nos vies intimes, avec nos vies privées, avec nos parcours. Et tu ne peux pas dire que toi, ici, tu n'as pas parlé aussi de Fatou. De, par rapport au Sénégal, de l'islam et donc. Ça tu m'en dis comme un trophée maintenant. Oui. Oui. Tu en dis vraiment comme un trophée. Mais, tu as instrumentalisé. Je vous proposer de venir vous répondre la semaine prochaine. Je ne sais pas si elle sera ouais, d'accord. Tu voilà. as instrumentalisé. Tu ah vas vous défoncer. Pour lui demander sa main, c'est quand même malgré tout. C'est joué de demander à la main, c'est pas C'est un C'est une émission avec l'animateur de série d'ajout. Ça me pourrit parce que j'arrête pas de m'embrouiller avec des gens aussi pour essayer de faire passer ça. Puis euh... Ça tourne mal souvent alors là je suis assez quand même assez heureux ces derniers temps parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont reconsidéré la chose et qui, qui pensent maintenant qu'effectivement il faut absolument au moins obtenir des, des réponses, de, et puis arrêter, arrêter tout ce, tout ce système. Du coup, on parle de sa vie curie, d'avoir parlé de cet homme sinon... Je suis, suis constaté ouais. par cette séquence, je suis constaté par les arguments de, de Jean Messia, cet homme... est par l'énier, alors Et par le ministère ce ce ce aussi. Cet homme, il brandit cette photo comme un une espèce de totem d'immunité qui l'autorisait à avoir des conseils ouais, de des fés bah, à bon. Non, ah. Ça va, ça, va ça. va, changer la télévision. Elle avait droit de réponse dans les années 40-50. C'est le factif, maintenant. Pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas de vrais arguments solides pour prouver que vous n'êtes pas raciste Peut-être parce que vous n'en avez pas. Mais attends, je ne l'arrête pas. Mais comme 30% des Français, là Mais arrête, ça s'est démagouillé Je vais te répondre clairement. Quand le service public, France Télévisions, they therefore keep going back on a vu le psychiatre, euh, ce qui est intéressant, elle dit, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a tellement d'écrans partout. Mm. Pour beaucoup d'autres euh, problèmes de dépendance, je peux dire aux gens, il ne faut plus toucher. Mm. Et d'accord sur le fait que ça fait vibrer quelque chose d'important, je dirais, mm. pour être euh, clair avec ça. C'est une chose importante à dire. ça... Different is is that it's not the kind of substance we normally think about. I said before that something enters your body when you watch TV. Oh, what? what, what well, is it? light is coming off TV screens and coming into your body. Now it isn't a substance that can be put in a bottle, but it has sub, some substantive quality which alters how we experience. Could I mean, be direct light versus reflected light. But whatever it is, it's coming into our body. Pourquoi et pour montrer qu'ils surtout qu'ils ne sont pas racistes. Pourquoi personne n'en parle de ça. Pourquoi ça passe crème. Mais quand le service public France Télévisions euh, officieusement euh, fait des progressions de carrière à des gens parce qu'ils sont racisés pour les montrer et les exhiber à la tête, pour montrer que France Télévisions est ouverte à tout le monde. Pourquoi et pour montrer qu'ils surtout qu'ils ne sont pas racistes. Pourquoi personne n'en parle de ça. Pourquoi ça passe crème C'est une bonne chose. C'est ah, une chose qui cul... est, bah, qu est qu culmable. Pourquoi, pourquoi dans un cas, quand on instrumentalise des gens de couleur ou des gens d'origine immigrée pour... Pour montrer qu'on n'est pas raciste quand on est de gauche ou progressiste, ça passe. Et quand on est patriote ou national, quand on instrumentalise de la même manière et qu'on montre par des exemples probants, par des exemples emblématiques que nous ne sommes pas racistes, là c'est plus de mes amis. Il faut que tu il se lâche. Il se lâche. Il faut que tu dises. Il faut que tu dises. Ça c'est des hypocrites. c'est La télévision n'est pas taxée de racisme. Racisme, racisme, racisme, quoi. Non, non, non. Non. non, oui, Et là, parce, parce que ces idées sont perçues comme racistes, la raison ne laquelle ils sont racistes. Attends, attends. Quand ils ne sont pas représentatifs, ils, ils sont, déjà, ils sont précisément taxés de racisme. Du tout. Et donc pour montrer des gages... le en racisme en fait, ça existe. Just an exercise in watching a movie in two different ways at once. This group will be seeing light transmitted through the screen. We call it the transmitted light side. And you're on the reflected light side. Light reflected from the screen, like ordinary movie. Would somebody operate the lights? Yes. Yeah. Thank you. Ready? Eric McLuhan, Marshall's son, is with us. You already know a fair amount about what's going to happen. I'll just review it again. Lights for a moment, please. Right. Now, one group of the students talked about the experience as if it uh, happened over there on a screen. It was something outside of them. It happened over there, and they were objective, comparatively speaking. The other group talked about, about themselves. Most of their comments referred to themselves, and how they felt, and what they thought. I mean, the main question is, light is light. Why uh, light true is not the same as light reflected? Oh. What, what's the problem? The difference between reflected light, which happens over there, and transmitted light, is that when light comes through, you become the screen and you wrap yourself in those images. And so you don't have any detachment. You are the screen, it tattoos itself on you. But reflected light is reflected on me too. No, no, reflected off the screen over there. Uh, another way to get at the difference is this. Uh, with transmitted light, the image or the screen itself is the source of light, it shines at you. It's exactly the same as television. The computer screen is the same kind of thing. Um, Back in the uh, 60s, General Electric Corporation had asked a psychologist, Mr. Krugman, to prove uh, that what Marshall McLuhan was saying about media was wrong. It was completely counterintuitive. Everybody knew that uh, it was the content that had the effect and, and so on. So they hired him to prove that. And he ca came up with an experiment using an EEG, an electroencephalograph, and unfortunately he could not prove McLuhan was wrong. Instead, he proved he was right, that uh, the response of the brain was to the medium itself, very much more than it was to whatever the content was. Cortex actually process information in enormously different ways. The left side of the brain uh, is the side that deals with speech and with writing and with any kind of logical or rational reasoning. The right side of the brain is more concerned with the emotions, um, more concerned with um, um, imagery. And what TV does to the brain is it imposes on us an enormous right brain bias. And what's the effect a right brain bias on our individuality. Oh fine. pas gens qui sont les pas En tout cas, je vais arrêter de fumer. Ah, raciser, le raciser, et après, faut que que il faut que je que passe, que passe... Le mot racisé, c'est pour les C'est hein. pas l'extrême droite qui ouais. les organise, c'est les gens de gauche. Donc qui est obsédé par la race dans ce pays Les gens de gauche et les, entre guillemets, progressistes. Qui sont en race. Obsédé par la race. C'est pas une réalité. Ah oui, remarque, c'est vrai. c'est -là, il a bouffé un micro. Si avait argumenté après avoir montré la photo, il montre juste la photo qu'il qu avait prévue de donner avant la séquence, la façon ouais. a l'impression qu'il attend de la dégainer Il la montre, il la repose par un seul argument. Ouais. Si après, pendant 10 minutes, il avait argumenté en expliquant un certain nombre de choses, il aurait été moins ridicule. Là, en l'occurrence, il est ridicule parce qu'il montre la photo, il pose la photo, il baisse la tête. Oui. Mais c'est vrai aussi que la personne qui était en face de lui le traitait de raciste sans forcément le connaître, juste voilà. parce qu'il il, il était homophobe. Qui Moi, si on va bien traité d'homophobe. Alors, je l'étais pas. Avec ouais. un mauvais suivi, comme euh, avec les Zénon, Nicolas Zénon, celui d'un 31. Depuis que tu as quitté Météo, d'ailleurs, M, que des nazes. Non, ah, pas, pas, pas que... non, mais je, <rire> dit, mais je trouvais que c'était le degré zéro de la politique et que c'est pas un argument, c'est-à-dire que... Euh, J'entends ce que je vous gens... rappelais même pas que vous avez dit au départ qu'il fallait pas trop la regarder, ne fallait pas la regarder trop près. Donc voilà. donc tout ça, c'est terminé. Euh, c'est la gueule dans l'écran, on voit plus que ça, puis quand tu as une croix devant toi, t'as pas l'impression qu'on veut te barrer la route, quand as un rideau, t'as pas l'impression qu'on te cache des choses, et puis quand t'as des, des couloirs, t'as pas l'impression qu'il y a une course euh, le téléspectateur quand il a la tronche dans sa télé, euh, que la lumière directe de la télé entre en lui, euh, pff, connexion directe avec ce qu'il a là, et notamment bah, l'irrationnel, l'imaginaire, euh, la rêverie. Euh, on peut lui faire passer plein de messages, le cerveau est extrêmement malléable. Donc euh, du coup ce qui est ce qui est faux, on va te le faire passer pour vrai et ce qui est vrai euh, pour faux. Thrombose et compagnie quoi. Euh, Puis on sait très bien, bien, bien que d'où vient la thrombose, à mon les avis, euh, c'est quand tu t'es fait vacciner, généralement, bah.. Euh, je péter de ça, quoi, c'est tout, On a fait un choix, on a essayé le vaccin, peu de gens en fait... parlent, ben, bah, par contre, bon, euh... la voilà. du Et Ce ralenti qu'on peut avoir, peu de, de pas gens, ils en parlent, C'est le ralenti. ralenti, ralenti, Non, parce que moi, allez, sans déconner, avant les vaccins, je pouvais euh, sauter dans tous les euh, sens, non, mais vrai, et un peu après, après le vaccin et juste après le second vaccin, j'ai sauté dans tous les sens un peu moins, le troisième Et voilà ah, mais ça va, ah, ah, incroyable ouais, es Et ça, par contre, pour raconter des conneries dans notre émission, là, le dos du jour, Ouais. Non, mais c'est parce que c'est on est bien le ça fait mois est On va dire. On croit on en fait... SFR. Non, mais on croit en SFR. Non, je crois. Hein. Parce que. Jean-Baptiste Messia. Le gars, est arrivé le matin, ce matin, hop, hop, pop, pop, pop n'est pas dit. Euh... Effectivement, c'était un problème extérieur, je n'ai pas à savoir quoi, après, tu sais, euh, euh, qui a été euh, réparé. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. J'aurais certainement d'autres messages à faire passer un petit peu plus tard, mais là, pour l'instant, euh, bah, je compte sur, sur un maximum de personnes, disons, qui pensent que, que les chemtrails ou j'en sais rien, enfin bon... Euh, il y a des tripés conspirationnistes, machin. Moi, je vais vous dire, euh, on est dans une société totalitaire. Euh, c'est la télé qui a toujours encouragé ça. Euh, c'est voilà, le, les, le groupe, quoi. Le groupe, euh, c'est voilà. Donc, on est c'est mal barré. il va falloir faire euh, des efforts. Euh, et Regardez ça, vous allez voir. Des, euh, un laveur de cerveau, un grand scientifique, euh, plusieurs intervenants euh, qui sont de grande qualité et qui vont très simplement vous expliquer ce qui se passe. Est-ce que vous manquiez à la PM hein Est-ce que vous, vous, vous a contre contre Par contre, il peut du... temps avoir ah, de le un... euh... les élections, ça a pété. Ça, ça a été retenu Ils ont parlé aux Français tous les soirs en leur disant pendant la campagne on va vous sortir de là, on va vous donner une vie meilleure, vous allez voir, la France sera plus belle avec nous. Là, il sait pas si la PMP, il sait pas si la PMP. Non, non, je trouve ça très grave. C'est trouve très grave. C'est trouve ça très grave d'avoir menti aux gens autant vous devriez rester dans la politique coûte que coûte pour sauver les Français. Là, vous dans un truc, je demande C'est un bien, bien Ce problème C'est problème j'ai pas, pas, pas, vous pas, vous pas, pas de problème. dans la politique. Je dis juste que quand on promeut français, normalement, on les lâche pas. Là, vous partez sur un autre. Vous êtes progressif Vous êtes censé bienveillant. Faut-il s'inquiéter de la variante du singe Ce propage, dans le monde entier, passe encore Le kangourou va péter et il a péter tellement fort que pour la s'inquiéter de l'odeur des pieds de kangourou. Yes. See, I was a director of research for two advertising agencies for many years, and then when I went to General Electric as manager of public opinion research, that included evaluating their advertising what did you discover the brainwaves and uh, we had a reading magazine and then uh, we put off the chapter magazine and we told her we would we put on the television and we'd go back and forth like that so she's reading magazines and we switch television right away no more big waves these tiny little waves That right away tells you that whatever you have now it's something less active. Uh, print requires you to be to pay attention. You have to pay attention. You, you can't read a book like this, you know? But you can watch television like this. And you can learn a lot from television like that. Even if you fall half asleep. Oh yeah, talking about bisodol or cigarettes and some of the messages getting through. Maybe like this subliminal advertising, maybe it's you can sell things better by getting to people when they are half asleep, you know? Many people said when I watch too much TV I feel like a vegetable or I'm glued mm -hmm. to TV or mm -hmm. this kind of expressional think that, that beat That's that's it. <laughs> Est-ce que je peux répondre juste sur la Je pas. Vous, on peut vous Non, mais sur c'est c'est la diffusion pour adolescents. c'est parce que les parents n'étaient pas, ah, pas capables ah, de faire attention ah. eux-mêmes. Ah. Euh, il fallait... <rires> il n'y a que du chat dans. Ouais, oui, que... Ouais, Parfait euh, de euh. <rire> La politique, c'est effectivement... Ça peut être un engagement un un engagement, j'en ai déjà eu. Mais mais Et vous le savez, mais ça peut aussi être des idées à défendre dans tout un tas de cercles, que ce soit dans les médias, à la radio, par écrit, voilà. La, la politique, c'est pas simplement un vecteur. Oui, l'engagement partisan dans un parti politique, effectivement, c'est faire de la politique, mais c'est pas le ah, seul... Il commence à faire de la politique, euh, C'est oui. pas le seul engagement qu'on peut avoir. On peut défendre ses idées ailleurs que dans un parti politique. <rire> you know. If that ad is taking me to another world, now I'm on the beach in the Caribbean, and the waves are laughing at my feet, and beautiful girls are running around in incredibly skimpy two-piece bathing suits. You're so American, Bill. You talk about two-piece bathing suits. <laughs> honestly, honestly, yes. you never have problem to switch <laughs> off think. the tube. You never have problem to switch off yourself when you're in front of a TV. Do you have problems? Oh, I do. Yes. Yeah, and I think that's a very good measure. That's a measure, of the degree to which I'm locked into that. Um, Have you uh, ever wondered why? Uh, I've wondered if, uh, sometimes I say, wait, I'm doing this because I'm avoiding doing something that I don't want to do. <laughs> to that to that degree, I've I've questioned why I why I'm engaged in the television. But sometimes you you have nothing to do. I mean, it's noon. Oh yeah, it's midnight, and you don't you don't switch off the tube. Yeah. Is that the fact? Why do you think? What is all this about? I can only answer for myself. Yeah. Uh, that I'm not exactly mesmerized, but that somehow the energy to turn it off isn't there. <inaudible> Oh, wow. They're suspended in, in water. Uh, there's, it's always body temperature. They're never touched. They never touch anything, and they're just sort of like that. But do you see any similarity between uh, sensorial deprivation, brainwashing, and watching TV? Sure. The common thread is that there are human people involved. In other words, if you lose discipline over the body and allow it to completely relax, and the brain will play. When he gets into the state, his ideas go wild. In there are important things There's <muches> the of Roland Garros that who to give me the me me station